Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct de l'European Cyber Cup ici à Lille au FIC. Le le, le forum international de la, la cybersécurité. J'espère que vous allez bien. Je suis Damien Douani. Je suis très heureux de vous accueillir ici. On va parler aujourd'hui sur le compte Twitter de la Société Générale de cybersécurité sous différents domaines. Vous allez voir différents angles. Le premier d'entre eux, dans quelques instants, on va rencontrer un des grands spécialistes, un des grands experts au sein de la cybersécurité, au sein de la Société Générale de la cybersécurité. On va parler des enjeux pour les clients, de, de ce que c'est que tout ça, finalement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Alors là, vous voyez derrière moi, hein, ça c'est euh, la, la European Cyber Cup qui est au sein de ce festival. Euh, ils sont en train de coder, enfin ils sont plutôt ils sont en train de hacker. Enfin, il y a un speedrun qui vient d'être lancé euh, et ils sont en train de hacker. Vous voyez, il y a des, des centaines de, de, de, de, de hackers, de développeurs qui sont juste derrière moi. Mais ce n'est pas la personne que je vais vous proposer de, de, de rencontrer. L'autre personne que je vais vous proposer de rencontrer, elle, est, elle va être juste à côté de moi. Voilà, je vais vous la, vous la présenter dans quelques instants. Hop, je me pose à côté d'elle. On est en live sur Twitter. Bonjour Sylvain. Alors, on va se prendre un petit micro, c'est toujours plus simple avec un, un petit micro. Voilà, on va se faire ça. Ce sera beaucoup mieux. Merci. Bonjour à tous. Bonjour Sylvain, tu vas bien Bah Très bien. Très, Alors, très bien. deux choses à vous dire. D'abord, eux qui êtes en train de nous regarder, merci de nous rejoindre. Il y aura trois lives aujourd'hui, un maintenant à 10h30, un aux tour de midi, un à 14h. On va parler de différents sujets à chaque fois euh, relatifs à la, à la cybersécurité. Et à chaque fois, je vais recevoir des experts de renom euh, sur ce sujet-là, issus de Société Générale. J'en ai un à côté de moi. Il va se présenter d'ailleurs lui-même. Sylvain Thierry, mais qu'est-ce que vous faites à Société Générale et eh ben, je suis le Global CISO de Société Générale, c'est-à-dire que j'anime en fait toutes les équipes euh, cyber euh, du groupe. Alors si vous avez des questions pour lui, vous pouvez, si vous aimez ce qu'il raconte, vous pouvez tapoter sur votre écran, il y a des jolis petits cœurs qui vont apparaître, ça veut dire que vous aimez. Si vous avez des questions, des réactions vis-à-vis -vis de ce qu'il va nous dire, on reste ensemble une dizaine de minutes. Et hein, eh bien allez-y, n'hésitez pas, vous l'écrivez en bas de l'écran et hop ça marchera. Sylvain si va rentrer dans le vif du sujet parce que justement donc euh, global CISO, on dit. Euh, on va dire le, la personne qui connaît au niveau du groupe tout, qui a une meille, certainement la meilleure vision des, des enjeux et des, euh, des cybermenaces aujourd'hui. Euh, si on devait faire un peu, un, on va dire, une, une vue d'ensemble de ce qui se passe aujourd'hui, cybermenaces, cyberattaques, euh, c'est quoi, les, les, on va dire, le, le, le, on va dire le, le terrain de jeu aujourd'hui de ce qui est en train de se passer bah Là, on voit, euh, on voit que ces dernières années, en fait, la, la, la dimension cybersécurité a vraiment pris une, une autre dimension. Hein. Euh, d'abord avec des attaques euh, beaucoup plus fréquentes mmh. et les médias ont vraiment euh, pris le sujet, compris le sujet il y a énormément de communication y compris dans, le, dans les médias euh, généralistes donc ça fait qu'aujourd'hui tout le monde comprend mieux ce sujet qui était quand même un sujet euh, vraiment d'expertise euh, Il y a encore oui, quelques très années. très prévu comme technique et qui aujourd'hui vraiment voilà, touche très tout très le très monde vu. donc il y a une évolution de la menace euh, tout simplement parce qu'aujourd'hui euh, euh, les attaques ça rapporte beaucoup d'argent les groupes d'attaquants, euh, Logbit et autres, euh, ont des dizaines de millions d'euros sur leur compte, hein, donc euh, c'est vraiment quelque chose qui marche, euh, qui marche très bien, qui est très lucratif. Et puis, il euh, y a aussi euh, le phénomène de la guerre en, en Ukraine là, mm -hmm. qui, qui fait prendre une dimension euh, géopolitique euh, avec des tensions euh, extrêmement fortes. Justement, sens. alors c'est vrai qu'on a, on a beaucoup entendu parler des cyberattaques, justement, notamment euh, lors du déclenchement des hostilités en, en, en Ukraine, où on a entendu dire qu'il va y avoir des cyberattaques de groupes euh, russes ou autres euh, sur euh, différents, euh, on va dire, actifs euh, européens ou américains. Euh, Qu'est-ce qu'il en est vraiment Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que finalement il ne s'est rien passé Ou est-ce qu'on ne le voit pas C'est quoi la, la réalité des choses ah bah, La société générale, on était vraiment au, au cœur du... du au cœur de, de, de, de, de cet événement puisqu'on avait euh, des équipes aussi bien en Russie qu'en Ukraine, donc ça a été un vrai challenge pour nous. Mmh. Donc on avait euh, d'un point de vue purement cybersécurité, on avait euh, quand même une très très grosse pression au tout début euh, des, des événements parce que euh, bah, nous, comme tous les autres acteurs euh, internationaux, on ne savait pas du tout comment ça allait, euh, comment ça allait euh, on va dire, dégénérer mmh. et s'il y allait avoir des, des grosses attaques étatiques. Euh, de la Russie ou des US etc et, et, et nous on est un peu au milieu euh, en Europe et euh, ce qu'on a pu voir c'est que au départ il y a eu plusieurs des, plutôt des attaques euh, vers euh, vers les assets russes mm -hmm. et qu'après finalement euh, il y a eu un calme assez étrange je pense que aussi bien les, les hackers russes que les euh, que les systèmes de défense ukrainiens, etc. étaient plutôt concentrés sur leur propre euh, plaque. Mm -hmm. Et finalement, nous, on n'a pas eu une activité euh, extrêmement forte euh, au sein, de, au sein de, des banques, en général en Europe. Alors aujourd'hui, donc déjà ça c'est un, un premier élément, alors je vois passer vos différents commentaires, oui on me dit qu'il n'y aurait pas de son, a priori il y en a, hein, normalement, on ne nous a rien détecté d'inquiétant, de, de, donc n'hésitez pas à monter le son sur votre smartphone, ça peut aussi aider euh, pour pouvoir écouter ce que nous raconte actuellement euh, Sylvain. Euh, on le disait aujourd'hui, donc euh, au-delà des aspects euh, guerre, euh, c'est devenu un business ça c'est un point important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience ah, oui. de ça, parce que très souvent on voit ça comme la volonté peut-être de détruire, de bloquer, de, de faire des actions qui sont peut-être plus des actions, on va dire tactiques ou stratégiques. Mais aujourd'hui c'est un business. Non non, en fait, euh, ce qu'il faut comprendre c'est que les organisations criminelles, parce qu'on parle d'organisations criminelles. Hein, euh, se sont vraiment euh, orientés vers euh, la création d'un business comme mmh. une euh, comme des startups euh, comme euh, et c'est un business qui rapporte beaucoup de beaucoup de beaucoup d'argent donc il y, y a des entreprises qui sont spécialisées pour rentrer dans les dans les entreprises il y a des entreprises qui sont spécialisées pour aller jusqu'au euh, jusqu'au l'active directory enfin fait, le système le plus sensible il mmh. y a des entreprises qui sont spécialisées pour le paiement des rançons la négociation des rançons etc donc tout ça c'est un vrai business et on voit dans les. quand il y a, y a eu quelques arrestations euh, euh, très très très importantes qui ont été faites et euh, les mecs on les retrouve aussi parce qu'ils roulent dans des voitures de sport euh, à des millions d'euros etc donc donc voilà ça, ça rapporte énormément d'argent hein. est-ce que euh... enfin on pensait ou on a l'impression qu'on peut avoir c'est que ça touche beaucoup les grandes entreprises les grands groupes comme Société Générale mais on a vu ces derniers temps typiquement des municipalités en France comme à l'étranger euh, des, des hôpitaux notamment en France qui ont été bloqués qui ont été verrouillés parce que justement leur système avait été attaqué ça veut dire qu'aujourd'hui ça peut toucher vraiment tout le monde non non ça, ça, touche, tout le monde, hein. ça touche tout le monde et en fait aujourd'hui euh, les pirates vont vers la facilité Mmh. Donc aujourd'hui, euh, entre une grande banque euh, qui met beaucoup de moyens pour se protéger et un hôpital euh, qui a peu de moyens, euh, qui a une complexité euh, d'informatique mmh. extrêmement... Enfin, euh, il y, y a des scanners, il y a tout plein de choses qui sont connectées sur le système d'information. C'est extrêmement compliqué à protéger. Mmh. Et ben aujourd'hui, ils vont vers la facilité. Et la facilité, ben, c'est les mairies, les écoles, euh, les hôpitaux, etc. Donc ça concerne vraiment tout le monde. Alors, et, et il faut savoir quand même que... Ça concerne aussi les PME et qu'une PME sur deux qui n'a pas payé euh, de rançon euh, fait faillite au bout d'un an. Ok, une PME sur deux fait faillite au bout d'un an euh, après une, une cyber attaque. On va en parler justement dans quelques instants, il ma deuxième invitée, restez avec nous hein, parce que dans quelques minutes on va avoir une deuxième invitée qui va nous parler très spécifiquement justement des, des sujets associations, PME euh, et ETI et elle vous donnera notamment des, des, concrets, des conseils très, très concrets. Euh, Aujourd'hui justement. Euh, des, euh, des, des entreprises comme Société Générale, ben, la sécurité est au cœur de tout parce que justement il y a des assets financiers qui sont mmh. énormes. Euh, quels sont les outils que vous avez euh, en place Il me semble que vous avez un, un, un, un CERT qui est aujourd'hui est, qui aujourd est bah oui. opérationnel. Bon, D'abord euh, la cybersécurité dans un grand groupe comme SG, c'est euh, plus de 1300 personnes. Hein. Mmh. Donc c'est des investissements qui sont extrêmement importants, qui se comptent en plusieurs centaines de millions d'euros. Hein. Donc... Euh, donc ça, c'est le premier point. Et après, effectivement, on a des équipes opérationnelles euh, qui sont là pour euh, regarder tout ce qui se passe sur le réseau. Hein, euh, typiquement, on a 150 000 informations qui remontent en permanence, toutes les secondes, euh, qui sont analysées en permanence 24-7 par, par les équipes opérationnelles. Et puis, on a des équipes aussi qui sont là pour tester nos, nos, notre système d'information. Et donc, qui se mettent donc, dans la position. C'est euh... un peu, est un un peu, peu comme que les jeunes ici. Voilà là, hein. ce qu'on a derrière nous. C'est les mêmes. Hein. C'est ça qui, qui, qui essaye de, de, de, de trouver les vulnérabilités et qui essaye de rentrer dans notre système d'information. Et il y a tout, tout un jeu qu'on fait en permanence. Donc, ce que vous voyez ici, là, c'est là, c'est très ponctuel. Mais nous, on le fait en permanence. On a euh, on a une petite dizaine d'exercices tous les ans euh, qui nous permettent de valider euh, que notre système d'information est bon et qu'on a les bons systèmes de réaction. Parce que on parle souvent de la défense. On dit souvent la cybersécurité c'est de la défense, mais de, de plus en plus les grands groupes et les entreprises doivent travailler sur la réaction, parce qu'en fait la question c'est pas est-ce que ça peut nous arriver, c'est quand est-ce que ça va nous arriver, et si ça nous arrive, et eh ben en fait la question c'est comment on réagit, comment on gère une crise, comment on protège la banque, comment on re, redéfinit le système d'information, comment on communique vers nos partenaires, et tout ça c'est des sujets qui sont extrêmement importants, la gestion de la crise. Et après, la partie reconstruction. Oui, ce qu'il qu qu ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, le risque zéro n'existe pas. Non, c'est impossible de protéger, euh, de protéger des systèmes d'information. Donc, on est tous fragiles devant, devant ces attaques qui sont, qui sont assez asymétriques. Hein, parce que euh, des attaquants, il y en a des millions dans le monde, etc. Et nous, il faut qu'on arrive à se protéger euh, à la fois sur le petit jeune euh, qui, qui peut faire partie de cette cellule-là, mais aussi contre un État euh, qui voudrait déstabiliser euh, l'État français, par exemple, en attaquant un de ces euh, opérateurs importants. Non, ce qui veut dire que les clients de Société Générale, si bien particuliers qu'entreprises, sont aujourd'hui particulièrement accompagnés, on va dire, par Société Générale sur ces sujets de, de cyberattaque bah, on, on essaye de les accompagner au mieux. Hein. Nous, on leur fournit, par exemple, des documents, euh, des guides pour qu'ils puissent, euh, ils puissent euh, avoir les bons réflexes. On les encourage à faire, bien entendu, des exercices de crise parce que, euh, euh, typiquement, euh, bah, c'est là qu'on s'aperçoit, par exemple, si jamais vous n'avez pas de sauvegarde, ben en fait, ça sert à rien, vous, vous allez jamais le pouvoir vous relever d'une attaque. Donc, il y a des fondamentaux comme ça, des, des basiques euh, qu'il faut avoir, qu'il faut mettre en place et donc ça, on essaye d'aider nos clients. Euh, c'est pas facile hein, parce qu'on euh, a énormément de clients et, et la cybersécurité ça coûte très cher. Mmh. Et pour une entreprise, une petite entreprise qui a à peine un DSI, je parle même pas de, de responsable sécurité des systèmes d'information, bah, c'est extrêmement compliqué. Et donc, nous, le conseil qu'on a, c'est euh, vraiment travailler sur les basiques, euh, faites les mises à jour. Euh, Essayez d'avoir des sauvegardes, mettez vos sauvegardes au coffre, les laissez pas dans votre système d'information parce que les hackers savent très bien que c'est la première chose qu'ils vont attaquer, mmh. etc. Merci beaucoup, Sylvain. Je vais rejoindre justement Camille qui va nous parler un peu plus de tout ça. Je vais reprendre Merci ce micro. Damien. Merci, très bonne journée aujourd'hui ici. Euh, dans cet événement hop là, qui, est le, qui, est le, qui est le FIC. Euh, on va rejoindre dans quelques instants mon deuxième invité. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui nous suivez, n'hésitez ben, pas à poser vos questions. On parle de cybersécurité, de cybermenaces, de cyberprotection, comment on se protéger un peu de tout ça. Euh, on va en parler avec ma deuxième invité qui est juste à côté de moi. Si vous avez des questions ou des réactions, ben, vous n'hésitez pas. Vous le faites dans les, dans les petits commentaires juste en bas de l'écran et je vous les prendrai en direct. Alors justement, ma deuxième invité, elle est à côté de moi, juste là. Voilà. Hop là vous allez pouvoir poser vos questions, comme il est écrit à l'écran, à Camille Renoux d'Opens. Je vais donner un petit micro. Bonjour Camille. Bonjour. Camille, qu'est-ce que vous faites chez Société Générale Je suis experte cybersécurité euh, et formatrice chez Opens, qui est une filiale de l'ASG, filiale qui est euh, dédiée à la sécurité informatique. On est là pour accompagner les entreprises, assos, collectivités dans leur sécurité et en particulier pour sensibiliser les salariés. Au risque euh, cyber et au phishing. Justement, on en parlait il y a quelques instants avec Sylvain Thierry qui nous donnait un chiffre assez effrayant. Une, une PME sur deux euh, qui a été attaquée ne s'en remet pas. C'est ce qu'il nous disait. Euh, J'imagine que vous confirmez ce chiffre-là. Euh, justement, la cybersécurité, c'est n'est pas l'affaire des autres. enfin soit ça, ça n'arrive pas qu'aux autres. Oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. On le voit dans la presse. Alors une, une PME sur deux. Pour rassurer quand même les PME, c'est pas dès qu'on a un phishing euh, une non. sur deux derrière. Non, on parle de lourde. Ce système informatique qui est bloqué pendant plus de deux trois semaines. Ce qui arrive régulièrement après un ransomware. Mmh. Euh, le ransomware dont. Bah, les, les structures sont de plus en plus conscientes de ce risque-là, puisqu'il y en a beaucoup dans la presse. Euh, ce qu'on voit beaucoup, c'est plutôt les collectivités, euh, sans en citer. Euh, actuellement, il y en a pas mal. Euh, les hôpitaux. Oui, c'est ce, ce qu'on a vu fait. dans la presse. Beaucoup d'hôpitaux, de collectivités, de, de mairies, Mais notamment. Mais en réalité, c'est euh, la majorité. On va, je crois que le chiffre, c'est 46%. Ce sont bien des PME qui sont touchés par des ransomwares. Alors, ça veut dire que ça touche tout le monde. Ça mmh. veut dire que ça peut toucher tout le monde. On le disait il y a quelques instants. Très souvent, parce qu'elles ne sont pas équipées comme des grands groupes comme Société Générale ou de grandes entreprises du CAC 40, elles ne sont pas préparées à cette, à cette menace. Euh, Aujourd'hui, comment elles peuvent s'y préparer justement Quelles sont les, les différentes manières d'embrasser un peu, de préparer, ce, ce, euh, on va dire, de s'y préparer au mieux finalement Parce que comme on le disait il y a quelques instants, le risque zéro n'existe pas. Ça c'est sûr sur ces sujets-là, c'est clair. Euh, déjà il faut qu'elles prennent conscience des risques parce que très souvent elles sont pas vraiment conscientes mmh. de euh, des données, de l'importance de leurs données, que les attaquants euh, s'intéressent aussi à leurs données pour euh, les revendre sur le dark web, mmh. les utiliser pour faire des fraudes. Euh, le ransomware, ils se disent bah bon c'est pour les gros, c'est pas pour nous, alors qu'en fait si, mmh. euh, l'usurpation d'identité, en fait il faut qu'ils prennent conscience des risques, c'est la première chose. Il euh, faut penser aussi qu'un fichier client qui disparaît, c'est le chiffre d'affaires qui va avec, qui disparaît. Voilà. Ça a l'air tout bête, mais. Euh... C'est beaucoup de choses qui peuvent être faites derrière et beaucoup de, de fraudes, qui peuvent, hein, des attaques d'ingénierie sociale qui peuvent être faites à grâce à ces informations-là. Donc, la prise de conscience, déjà, euh, et ça, c'est ce qu'on fait très souvent avec nos, avec nos clients mmh. c'est qu'on leur explique les risques et très souvent, bah, ils découvrent des choses. Ils avaient mmh. quelque chose en tête, mais ils, ils, ils n'avaient pas la totalité des infos en tête. On ne se disait pas, notamment, que le phishing, c'était la porte d'entrée principale pour les attaquants. Mmh. Donc ça, euh, et puis mettre en place des solutions pour se protéger des antivirus, euh, par feu euh, faire ses mises à jour, euh, avoir des mots de passe forts. Très souvent, ça les embête les mots de passe pour les plus petites structures. Euh, voilà. ben le mot de passe, c'est le, le truc qui embête un peu tout le monde quand on regarde chaque année le, le top des mots de passe mondiaux et France. On est toujours sur euh, euh, le nom de la ville, euh, la date d'anniversaire euh, ou 1 2 3 4 5 6, c'est quand même assez euh, fou de ouais. se dire ça en, en en 2023. On va revenir dans quelques instants sur les les on va dire les trois quatre choses à mettre en œuvre vraiment euh, concrètement. On l'avait déjà un peu effleuré le sujet. Peut-être parler un peu plus de ce que vous faites chez Opens justement en particulier parce que c'est votre métier d'accompagner associations et euh, ETI, petites entreprises sur ces mmh. sujets-là. Euh, oui, notre rôle, c'est de sensibiliser les salariés parce que c'est le, finalement le maillon faible en sécurité. Les attaquants l'ont bien compris, ils vont passer par euh, les salariés à travers mmh. du phishing hein, pour euh, 90% des attaques, c'est le chiffre, euh, ça passe par du phishing, les, les, les structures n'en sont pas du tout conscientes, elles se disent, bah, si je clique ou si j'ouvre une pièce jointe, s'il ne se passe rien sur mon ordinateur, à priori, qui se passe. rien ne se passe, mmh. alors qu'aujourd'hui, ou bien ils se disent, mon antivirus, il nous protège de tout ça, alors que pas du tout, hein, le job des attaquants c'est de créer des nouveaux, nouveaux virus, des APT, des petites attaques qui ne vont pas être détectés et qui ne vont pas surtout faire l'apocalypse sur l'ordinateur directement Camille vous allez me confirmer un, un chiffre, j'avais lu qu'entre le moment où typiquement il y avait une intrusion et le moment du déclenchement éventuellement par exemple du cryptage des données, il y avait environ entre 13 jours qui, ou 10 jours qui pouvaient s'écouler peut-être plus ou moins maintenant, mais globalement il y a une sorte d'attaque silencieuse, c'est bien ça Ouais on est sur plus que ça, alors après c'est sur la cyber on a des chiffres dans tous les sens mmh. euh, mais euh, on parle même de plusieurs mois en général et donc ils vont prendre le temps de regarder comment ça se passe De regarder s'il n'y a pas un moment une faille Pour aller plus loin dans l'attaque euh, Et puis surtout Ils vont vouloir chiffrer aussi les sauvegardes hein, Dans le cas d'un euh, ransomware Donc chiffrer les sauvegardes autrement dit euh, Faire en sorte que vous ne puissiez plus accéder aux sauvegardes Et qu'il faut que vous ayez une clé pour pouvoir y accéder Et cette clé elle coûte très très cher Voilà Alors dans le temps qui nous reste, il nous reste 5 minutes, le temps de ce live, alors j'en profite pour vous dire que c'est un live conversationnel, si vous avez envie de nous donner des avis, des réactions, peut-être que vous, vous avez été attaqué et vous nous expliquez comment vous avez géré ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas, Camille est juste là à mes côtés pour, pour, pour y répondre, euh, moi j'ai une question très simple Camille, c'est euh, pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est quoi les 3-4 choses qu'il faut mettre en œuvre vraiment de manière, on l'a dit tout à l'heure, déjà sensibilisée, bien sûr, mais quelles sont les trois quatre choses qu'il faut mettre en œuvre de manière évidente, si on peut dire, pour déjà se dire avec ça, ça, ça peut aller Ou tout au moins, euh, déjà, je commence à limiter les risques. Alors, pour les plus grosses euh, structures, ils disons, mmh. des, ces choses-là de base, mais c'est euh, antivirus, pare-feu, faire ses mises à jour, euh, avoir des mots de passe-fort, ça, c'est sur la partie euh, solution. Et puis, des sauvegardes, évidemment plusieurs sauvegardes sur différents types de supports. Mmh. Donc ça c'est une base euh, que toutes les petites structures n'ont pas. Euh, Elles n'ont pas que forcément besoin que... de DSI aussi. Oui. Comment on fait quand on n'a pas de, de, de responsable informatique on va dire bah souvent ils sont accompagnés par un prestataire externe ou bien ils font tout seul oui. euh, Et un prestataire externe qui est là, euh, son, son job n'est pas toujours la cybersécurité C'est euh, l'informatique, c'est de faire en sorte que ça marche mais pas forcément en sécurité C'est très souvent la gestion de parc mais c'est pas forcément la mise à jour comme on vient de le dire Des pare-feux, des systèmes d'information de, de, de, Ne serait-ce que mettre à jour l'OS de sa machine, de ses tablettes, de ses téléphones C'est très souvent aussi combler des brèches voilà, exactement. Une hein. mise à jour, c'est corriger une faille informatique mmh. presque tout le temps. Donc, il y a des, euh, des, des prestataires informatiques qui vont être super vigilants et d'autres moins. Ça va dépendre de leur métier et de leur sensibilité euh, là-dessus. Donc, des solutions sur les ordinateurs, ça c'est clair, mais surtout ne pas négliger l'humain alors que c'est ce, ce qui est vraiment négligé. En fait. Alors, comment justement on ne néglige pas l'humain Qu'est-ce qu'on fait Tout comme on fait des exercices incendie régulièrement chaque année euh, pour, éviter, euh, bah, pour avoir les bons réflexes c'est quoi les exercices qu'il faut faire pour avoir les bons réflexes en termes de cyberattaque Donc on peut faire des exercices de phishing, Donc, on envoie des mails de phishing ou des SMS pour voir si les salariés vont cliquer. Mm -hmm. Mais au-delà de ça, hein, ce n'est pas tant pour tester euh, ou pour les piéger, c'est pour derrière les former, leur dire « bah vous, là, vous voyez, ça peut arriver à tous ». Nous, on est sur des taux de clics qui sont énormes. Hein. Quand on se fait passer pour un dirigeant, on peut atteindre des 80% de clics. Nos clients sont, sont très très étonnés. Donc des tests de phishing et des formations derrière, surtout hein, pour leur expliquer, on regarde bien le nom de mon domaine, euh, voilà quelles sont les bonnes pratiques, on fait, met, met à jour son ordinateur, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, pour finir, il y a... Euh on va dire, donc on le disait, les, les bonnes pratiques, c'est ça, c'est faire prendre conscience. C'est peut-être l'exemplarité aussi de la part des dirigeants. Il euh, n'y a pas que les salariés. Les dirigeants sont finalement des humains comme les autres et des salariés finalement euh, égaux face, euh, face au cyber-risque. C'est ça aussi Oui, souvent ils pensent, ils pensent quand même qu'ils sont euh, qu'ils ont moins de risques alors que souvent ils sont en déplacement, ils ont aussi, euh, ils se connectent à des wifi, fi qu'ils ne sont pas forcément sécurisés, il y a ça. Euh, donc oui, l'exemplarité, la communication aussi, faire en sorte que dans l'entreprise, on parle de ce sujet-là, hum. euh, que ce soit... Euh, qu'on n'ait pas honte d'avoir cliqué, de le dire, c'est pas grave, il faut en parler. Il, et il faut aussi avoir un process euh, qui soit communiqué sur si j'ai cliqué, si j'ai un doute, à qui j'en parle et qu'est-ce que je fais. Et dernier point, très souvent, on a aujourd'hui dans les entreprises ce qu'on appelle le, le BIOD, le Bring Your Own Device, donc des gens qui viennent avec leur téléphone, qui viennent leur tablette. Ça arrive régulièrement. Euh, Est-ce que ça aussi, ça peut être vecteur d'attaque et euh, il faut aussi s'en prémunir, je le voyais tout à l'heure en prenant le train, beaucoup de gens qui ont aujourd'hui leur, leur terminal portable et qui arrivent dans l'entreprise, qui se connectent au, au Wi-Fi de l'entreprise et ainsi de suite. On fait comment avec ça hein bah Oui, il y a des risques supplémentaires, hein, forcément. Le plus il y a d'ouverture, le plus il y a de risques. Donc, de toute façon, si on met à disposition la messagerie d'un salarié sur son propre mmh. téléphone, il faut le faire en sécurité et c'est effectivement pas toujours le cas non plus. Et puis encore et toujours, on explique les risques aux salariés on les forme, on les sensibilise, on, on, il faut qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont entre les mains et c'est pas toujours euh, le cas donc on forme, on sensibilise. Justement Camille, ça tombe bien, c'est le moment, là maintenant on va regarder la caméra ensemble, c'est le moment que vous nous parliez. nous dites si on a envie de se renseigner sur ce que bah, propose Opens justement, euh, on fait comment bah, Vous pouvez aller sur opens.fr et puis sinon n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, je vous répondrai avec plaisir sur euh, ce qu'on fait, comment on peut vous accompagner, euh, on fait aussi des plans d'action très personnalisés hein, sur, et surtout personnalisés pour les entreprises, pour de toutes les tailles, donc n'hésitez pas à me contacter et allez sur opens.fr opens et Camille Renou au ULT à la fin voilà sur, sur, sur, sur LinkedIn on se retrouve à midi, à midi, un nouvel invité Grégory Tarian, on va parler ensemble des tendances autour des, de la cyber, des cybermenaces de tout ce qui est de cybersécurité ça va être passionnant, ça va être hyper intéressant si c'est un sujet qui vraiment vous, vous intéresse et je l'espère si vous nous suivez, merci et à tout à l'heure en live à nouveau sur le Twitter de Société Générale à midi, à tout à l'heure, ciao au revoir